déjà, un petit mot, bah, ravi d'être venu sur cette compétition parce que c'est un univers qui me touche énormément. Euh, voilà, comme j'ai toujours l'habitude de dire, on les voit grimper, que ce soit les catégories amputées, déficients visuels ou déficients neurologiques. On a eu tellement d'histoires qui peuvent nous prouver qu'on n'est on est vraiment pas à l'abri de quoi que ce soit dans la vie. Et puis, ce que j'aime vraiment, c'est qu'à force de les connaître, on peut, on peut commencer à jouer parce qu'ils ne veulent pas la pitié dans nos yeux. Ils veulent vraiment qu'on soit naturel. Euh, ils sont forts. Ils ont envie de rigoler, ils maîtrisent leur handicap, ça c'est aussi quelque chose d'important. On ne peut pas rigoler avec, j'imagine, quelqu'un qui vient d'avoir un accident et qui psychologiquement n'est pas revenu ou n'a pas pris le dessus. Eux, quand ils s'affichent et quand ils se présentent sur une compétition, on va dire que le handicap, le, le handicap est, est maîtrisé, ou en tout cas en cours de, de maîtrise. Tout ça, on le ressent, tout ça, on le voit à travers eux. Et, et voilà, je crois qu'il faut définitivement... Mettre les, les compétitions para au milieu des compétitions valides, c'est fait pour un format parfait. Le niveau des, des chemins de France, c'est euh, moi qui le fixe en début d'année. Début euh, il correspond au, au niveau international que l'on va avoir, euh, sachant que pour moi l'objectif est toujours le même, c'est que chaque membre qui rentre en équipe de France est potentiellement médaillable sur les euh, compétitions internationales. Le championnat de France permet surtout aux grimpeurs d'élever leur niveau, euh, aussi bien pour ceux qui y participent pour le moment que ceux qui ont envie euh, d'y participer dans les années à venir. Les deux titres de Bercy nous ont permis surtout d'avoir euh, une plus grosse reconnaissance. Reconnaissance euh, auprès des euh, grimpeurs valides, euh, reconnaissance auprès euh, de tout le monde en général qui ne nous, euh, nous connaissait pas, et euh, une volonté des euh, grimpeurs qui ne font pas encore partie de l'équipe de France, qui sont handicapés. Euh, de s'inscrire dans, dans, dans ce projet qui ira jusqu'au euh, championnat du monde en deux ans.